Au cours des 30 dernières années, GeoPlus a propulsé les professionnels du territoire en les aidant à standardiser leurs opérations ainsi qu'à améliorer leur rythme de travail. Avec une panoplie d'outils de calcul, de dessin et d'analyse, nous aidons les arpenteurs géomètres et ingénieurs civils à optimiser leur retour sur investissement. C'est pourquoi plusieurs grandes firmes, agences gouvernementales et villes se fient à la précision de GeoPlus du début à la fin de leur projet. Nous offrons désormais des solutions de traitement LIDAR exclusives et innovantes. Des industries comme l'architecture, les transports, les mines et carrières et la foresterie peuvent maintenant livrer les projets plus rapidement et avec plus de précision. Notre suite Vision comprend plus de 16 logiciels de mesure et structures 3D, de géométrie, de cadastre et de gestion de documents liés au territoire permettant l'automatisation des opérations. La plupart de nos logiciels sont entièrement intégrés aux plateformes AutoCAD, Civil 3D, MicroStation, PowerDraft et BricsCAD, en les configurant conformément à vos normes. La clé du succès de notre entreprise est la distinction de nos produits et la rapidité du service de support technique que nous vous offrons. Travaillez plus vite et plus intelligemment avec nous.